Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies. Jour 24. À l'approche de Noël, un fermier pénètre dans sa basse cour et s'empare d'une belle dinde. Le dadon murmure alors « Le salaud, il va se la farcir !»